Gloire et louange, Alléluia. Gloire et louange, Alléluia. alléluia. Gloire et louange, Alléluia. Que tout soit... Le Seigneur nous bénisse richement. Nous nous levons et nous lisons dans le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes au, au chapitre 100. Psaume chapitre 100. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom car l'éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Pour ce dimanche bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te chanter, Seigneur, Alléluia, lui seul est tout mon trésor, Ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Oh, que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. C'est notre désir, notre Père et notre Dieu d'être agréable, mon sauveur, dans notre marche, dans notre vie de, de tous les jours, Père. Comme un parfum de bonne odeur devant toi, c'est ce que nous désirons, Père Saint-Dieu, dans notre vie. Puisses-tu vraiment nous accorder cette grâce Sois béni parce que tu le fais, mon béni, Père Saint-Dieu. Tu agis parmi nous davantage, mon sauveur, bien Père Saint-Dieu, pour uh, nous faire en sorte que nous puissions atteindre le but pour lequel tu nous as appelés, Seigneur. Oh Dieu, d'être saint, mon bénémoine, Père, tu visons irrépréhensible et aussi sans tâche, moi. roi. Que ton nom soit exalté encore ce soir, de nous avoir permis de pouvoir nous retrouver encore dans ta maison à toi, Père oh Dieu, où nous pouvons nous exprimer davantage par au travers des chants et des cantiques, mon béni, mon Père Saint-Dieu, que dans notre cœur, tu puisses aussi voir l'amour que nous avons à, à ton endroit, Père Saint. Merci pour mon frère et merci aussi pour ma soeur. Merci pour ton soutien. Merci aussi pour la puissance Tu dégage encore parmi nous, Père Saint-Dieu. Merci aussi pour la guérison, bénévole Père saint que tu as apporté. Nous sommes heureux, Père. Et nous sommes dans la joie de voir nous retrouver ensemble, Père Dieu, et ah, de tout notre cœur pour chanter les chants de Sion et aussi pour te louer, t'exalter, te glorifier, Père Saint-Dieu. Béni sois-tu encore pour nos frères et sœurs qui sont en connexion, Seigneur. Tu as toujours été avec nous, mon béni, Père Saint-Dieu. Nous prions aussi pour eux, Père, que là où ils sont aussi, bénévole Père qui soit aussi consolé et fortifié aussi davantage mon roi parce que c'est vrai ce n'est pas facile être là derrière l'écran mon bénémoine pas mission dieu mais nous prions pour eux mon bénémoine pas de mission qui soit aussi fortifié mon roi dans leur maison dans leur lieu de travail dans le lieu où se trouve personne que tu souviennes de chacun de chacune de les ben, dieu tu es notre dieu tu es notre roi nous avons besoin de, de cela personne dieu pour pouvoir nous sentir aussi être fortifié oh merci parce que tu n'as jamais cessé de pouvoir le faire merci pour le cantique merci aussi pour le merci pour tout ce que tu as fait, que tu feras encore davantage mon roi, puissons si croiser encore ce soir, quand nous avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ, Amen. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, Amen. vous pouvez vous asseoir. Nous rendons gloire à notre Dieu pour sa bonté, son amour et ses compassions aussi, et sa grâce et sa bonté aussi à un autre endroit. Comme je nous ai dit, qu'il est miséricordieux, là la colère est riche aussi en bonté. Il est notre souverain bien, il nous soutient, il nous fortifie, il se soucie de nous, il prend soin de nous. Quand nous sommes tristes, c'est celui qui nous console. Quand nous sommes malades, c'est aussi celui qui nous guérit. Il a dit vraiment avec assurance pour nous que je suis l'éternel, ton Dieu, qui t'a guéri de toutes tes maladies. C'est pour ça que nous sommes confiants, peu importe ce qui est peut-être au dehors, mais nous sommes à l'intérieur. En Christ, notre Seigneur, tout va toujours très bien. Il soit donc béni et exalté de tout notre cœur, nous, nous l'aimons. Nous voulons vraiment lui exprimer toujours de la reconnaissance chaque jour qui passe. Et nous le remercions pour sa sagesse parce qu'il a toujours dit des choses qui sont merveilleuses à notre endroit. Si simplement nous pouvions nous accrocher, que chaque chose, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Notre souci, c'est de pouvoir simplement l'aimer. Ce qui peut arriver autour, c'est pour toujours notre bien. C'est pour ça que nous sommes consolés d'avoir ce, ce Seigneur avec nous. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de pouvoir l'adorer, notre Seigneur. Oui. Nous sommes heureux parce que vraiment, c'est une grâce de pouvoir l'avoir. Et nous nous sentons bien. Avec lui, nous disons que toutes choses sont possibles. C'est un privilège énorme. Nous aimons notre Seigneur parce que lui nous a aimés le premier. Et... Il n'a pas eu à pouvoir vraiment regarder à lui-même et il a regardé à nos infirmités à nos faiblesses c'est pour ça qu'il a donné sa vie parce que réellement nous étions précieux pour lui c'est pour ça que quand il a prié il a dit je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Si c'est le fils de la perdition, parce que celui-là, tu ne me l'as pas donné. Je l'ai gardé tous en ton nom. Oui, c'est vrai. vrai c est, c est... Tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés en ton nom. Qu'il soit béni notre bien. On est bon. Nous le remercions aussi pour toute circonstance qui peut nous arriver. C'est pour ça que nous voulons prier pour notre frère Juris. Vous le connaissez Oui. C'est notre précieux frère. Il a perdu sa grand-mère. Et sa grand-mère, c'est la personne qui l'a vraiment élevé. Et il a aimé cette grand-mère comme étant sa propre mère parce qu'il est orphelin depuis son bas âge. Perdu un hein, père et la mère aussi, mais c'est la grand-mère qui l'a élevé. Donc la personne que notre frère Joris a perdue, c'est vraiment une personne très importante et spéciale qui a marqué sa propre vie c'est pour ça que nous prions que le Seigneur, notre Dieu le console et nous, nous réalisons combien c'est douloureux aussi parce que quelqu'un qui vous a fait marcher alors que vos parents n'étaient plus là qui ne vous a pas rejeté mais qui vous a pris aussi c'est très douloureux de le perdre nous allons prier pour, pour lui et pour aussi sa famille. Notre Père Céleste est notre Dieu. Tu es vraiment le Dieu de consolation. C'est pour ça que la mort n'est pas venue de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que c'est la chose que tu ne voulais pas pour l'homme que tu as créé, mon Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons réaliser combien la douleur est tellement grande pour notre frère Joris, de perdre sa grand-mère et qu'elle a aimé toujours beaucoup. Père Saint-Dieu, personne d'une très grande importance pour lui dans sa propre vie, parce que c'est elle qui l'a élevé, parce qu'étant orphelin, ayant perdu son père et sa mère de le bas âge, mon bénémoine c'est la grand-mère qui s'en est chargée. Oh Dieu du ciel, tu sais récompenser ceux qui font le bien pour tout cela aussi que tu aimes, mon bénémoine personne que tu puisses le consoler aussi, mon béni, pas de mission, consoler aussi le membre de la famille, Père, oh Dieu, qui sont aujourd'hui dans la tristesse et dans le deuil, en pleurant, et étant déchirés de cœur. C'est vrai, la mort est une séparation, et parce qu'on s'est dit que ces personnes que nous avons aimées, nous ne les reverrons plus. Oh Dieu du ciel, que tu puisses le consoler, le soutenir encore davantage. Nous te remercions, parce que tu es le Dieu qui nous fortifie aussi, Père. Si nous ne t'avons pas connu, nous serons tellement désespérés. Mais tu as dit, prenez courage, qu'il soit aussi béni notre frère et, et toute sa famille entière. Car nous t'avons aussi prié, mon Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous remercions Dieu pour toutes choses qui nous arrivent aussi également. Mais je tiens aussi à, à remercier, ça c'est vraiment euh, tout mon cœur aussi, comme je l'ai fait aussi pour vous. Mais il y a notre sœur Carole de Canada. Ah oui, celle-là, vraiment, que le Seigneur la bénisse. Oui, c'est vrai, elle fait un travail exceptionnel. Vraiment, c'est de tout son cœur qu'elle se donne à pouvoir écouter le prédication. Ce n'est pas facile, vous savez, le nombre d'heures que je me tiens ici devant pour les enseignements et tout ça, mais cette sœur Carole, que le Seigneur la bénisse avec son mari, notre frère Yvon parce que ce n'est pas facile, hein? elle pouvait aussi faire d'autres choses à la maison, mais elle vient, elle prend les écouteurs, non, que Dieu te bénisse ma soeur, Carole. Et elle écoute, elle tape, elle va corriger aussi, donc elle fait tout, mais de tout son cœur. C'est comme cela que nous avons quand même aussi beaucoup de brochures aussi, qui ont été donc éditées, elle, avec notre frère chez notre... Je Marquette aussi, qui travaille aussi dans la collaboration aussi pour cela. Et nous voulons vraiment, je veux moi que je prie que Dieu la bénisse et que le Seigneur vraiment la fortifie encore davantage. Elle est vraiment précieuse pour nous. Amen. Ouais, nous prions Dieu que, et Dieu est bon parce qu'il le soutient, elle est vraiment aussi attaché au Seigneur. De tout son cœur, c'est cela aussi euh, notre consolation. Si vous permettez, je voudrais prier pour elle aussi. Tendre Père et précieux, Sauveur, Tu nous as donné une précieuse notre soeur Carole, mon bénéfice Père. C'est pourquoi je me tiens aussi debout ici, dans ta maison, pour te remercier pour ce que tu as fait. C'est un don que tu nous as donné. Ou cette sœur, mon bien-aimé Père oh Dieu, là-bas au Canada, elle est là, en train de pouvoir travailler, écouter, elle aime ta parole, Père Saint-Dieu, depuis le jour où tu as accordé la grâce qu'elle puisse connaître cet endroit et s'y attacher avec détermination, c'est son assemblée, c'est son lieu, parce que c'est toi qui a eu à pouvoir la conduire en cet endroit et tu lui as accordé aussi la grâce de pouvoir lui redonner aussi son mari, notre précieux frère Yvon, Père Saint-Dieu, oh, Jésus-Christ, mon roi, non seulement cela tu ne t'es pas arrêté, mais tu lui as Donner tous ses enfants, ses petits-enfants. C'est un, un miracle, Bénéme Père Saint-Dieu, ce que tu as fait et tu fais dans sa vie, mon bénévole Père Saint-Dieu. Que tu puisses la bénir, Père, la récompenser pour ce qu'elle fait, pour toi, Bénéme Père Tibissant, pour cette œuvre, mon Père Saint-Dieu. Tu es le Dieu qui se souvient, tu le console aussi, Père, en lui montrant que tu la connais. Nous te sommes reconnaissants. Je t'en suis vraiment reconnaissant, Père, de tout mon cœur, car j'étais ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et il y a également aussi notre sœur, c'est l'épouse de notre frère Modeste. C'est notre sœur, Jeanne. Jeanne, Jeanne, Jeanne, Jeanne, Jeanne, Je que le Seigneur vraiment la bénisse richement. Elle ne parle pas beaucoup. Hein? On la voit pas beaucoup, on la sent pas beaucoup, mais elle pose des actes. Oui. Eh, c'est vrai. Mais... Vraiment, que le Seigneur te bénisse, ma sœur Jeanne, qui te récompense vraiment beaucoup pour tout ce que tu as fait, parce que tu l'as toujours fait de tout ton cœur. Oui, je, je, te remercie beaucoup. Que le Seigneur te bénisse et qui te récompense aussi à toi aussi, à ta famille aussi, avec ton mari, notre précieux frère, euh, modeste, ainsi que aux enfants que nous aimons beaucoup. Oui, Frère Modeste, et il a fait un travail. C'est merveilleux quand on peut le voir avec ses enfants. Ils sont polis. On est heureux hein? quand on tombe là, frères comme ça. C'est une grâce que Dieu nous accorde de pouvoir avoir des bien-aimé comme cela. Je ne vais pas non plus oublier notre soeur Patricia. Et vous savez pourquoi. Hein? Et vous faites parfois des choses, vous dites que bon, je ne peux pas le savoir, mais j'arrive quand même. Notre soeur Patricia, c'est une soeur particulière. Amen, amen, oui, amen. que Dieu la bénisse richement. Amen. Et, le frère et soeur les frères et soeurs le savent aussi, les anciens. Que, que, ils savent ce qu'elle elle fait. Amen, amen. Et quand elle est quelque part, que Dieu la bénisse. Amen. Elle trouve un travail. Elle veut que les autres aient du travail. Est, elle l'aide beaucoup. Hein. Elle ne parle pas beaucoup. Mais notre soeur Patricia, il est engagé quelque part. Elle veut que ses frères. Amen. Elle cherche où ses frères. Non. Soeur Patricia, que Dieu te bénisse. Te bénisse richement, Romancer. C'est très touchant. Ouais. C'est vraiment vrai, ça, ça c'est d'avoir des frères et, et des sœurs comme cela aussi, hein, qui de tout leur corps arrivent et, et, euh, à pouvoir aussi réjouir aussi nos frères et sœurs. C'est tracasse aussi pour les uns, pour les autres aussi. Que les Seigneur bénisse aussi notre sœur Marie Chaboui. amen. Oui. Moi, je suis content. Je suis heureux. Mais c'est vrai, frères et sœurs. Vous savez, euh, il y en a dessus aussi qui posent des actes comme ça. Et vous êtes là, assis, et puis vous venez quand même. Euh, rien pour vous. J'ai pensé, j'ai fait, voici aussi. Je ne peux pas oublier, en fait. ouais, parce que J'ai dit, c'est une grâce que Dieu m'a accordé de trouver grâce aux yeux de frères et sœurs. Ouais, je ne prends pas cela comme s'ils doivent. Je ne suis pas quelqu'un d'important. Mais c'est une grâce que moi j'ai trouvée. Que le Seigneur touche le cœur de l'un de l'autre aussi pour qu'il m'assiste d'une certaine manière ou d'une autre. À vous tous, je vous remercie encore. Que le Seigneur, notre Dieu, vous rende cela au-delà de son hein, C'est que ma consolation et ma joie, c'est de pouvoir vous voir toujours heureux. C'est une grâce que Dieu m'a accordée de pouvoir vous avoir. Je n'oublie personne, vous savez, mais comme je disais, il dit toujours, en général aussi, merci à, à tout un chacun de vous et d'une manière ou, ou d'une autre aussi pour tout ce que vous avez fait tout au long de l'année passée, mais que vous continuez encore à faire cette année-ci. Parce que je crois que c'est notre vie en fait, ce que Dieu a fait aussi pour nous. Oui, je ne peux pas t'oublier, ma sœur Evelyne pour les noix que tu m'apportes, merci. Oui. Si. Oui. <rires> oui. Que Dieu te bénisse, ma sœur Evelyne, merci beaucoup. Merci. merci beaucoup. Nous allons lire dans les livres de deux chroniques. Nous prendrons dans deux chroniques au chapitre 6, je pense que c'est ça, non. De Chronique au chapitre 6. Et nous lisons à partir du verset 12. De Chronique 6, verset 12. Nous lisons. Salomon se plaça devant. Vous y êtes Amen. Merci. Salomon se plaça donc devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit donc ses mains. Car Solomon avait fait une, une tribune rang, et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de cinq coudées et large de cinq coudées et haute de trois coudées. Il s'y plaça et s'est mis donc à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et il étendit ses mains vers le ciel. Et il dit, « Ô oh, éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. » dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu donc parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Amen. Précieux Sauveur et Maître, nous voulons te dire merci. car nous pouvons voir des hommes que tu avais établis comme rois, se mettre ainsi à genoux et lever leurs mains vers toi devant la, le peuple Père saint Dieu pour reconnaître ta Seigneurie. Oh Dieu, nous te demandons grâce. Aide-nous, Père Saint-Dieu, à pouvoir avoir cette humilité, pouvoir réellement reconnaître que tu es vraiment le Dieu Tout-Puissant. C'est vrai, cet homme a pu réellement réaliser que tu es vraiment Dieu. Père, il a pu regarder, faites-nous voir aussi ce que tu avais à pouvoir déclarer de ta bouche et que tu es resté fidèle à, à ta parole. bénis nous encore ce soir, que nous puissions avoir ce respect, cette crainte, cette reconnaissance dans notre cœur et étant rassemblés aussi dans ta maison, Père, nous voulons vraiment nous laisser conduire par toi et que tu nous donnes cet esprit de soumission à, à ta parole, Père Dieu, d'obéissance à ce que toi tu nous dis. Béni soit ton Saint nom et de nos Pères car c'est tellement cette grâce au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce que nous venons de lire, c'est ce qui s'est passé et effectivement, Dieu est toujours un Dieu qui est véritablement fidèle. Nous l'avons dit et surtout parce que les Saintes Écritures nous l'ont fait savoir et et c'est cela que nous avons eu à pouvoir observer aussi ce que les saintes écritures disent en rapport avec Dieu lui-même. Et, et nous savons et que nous voyons que dans les Saintes Écritures, dans le livre d'Apocalypse, en rapport avec notre Seigneur, on nous dit que son nom est donc fidèle. Donc il ne pourra jamais être infidèle. Parce qu'il est lui-même fidèle. C'est son nom en. Et la Bible nous fait comprendre aussi qu'il reste donc fidèle à sa parole, à ses promesses, malgré notre infidélité. Donc effectivement que c'est avec tel être un tel être effectivement que nous pouvons avec confiance nous approcher de lui et ayant aussi l'assurance et la certitude que ce qu'il sort de sa bouche effectivement ne peut pas être quelque chose qui n'a pas d'importance. Quand on a compris cela, effectivement, on veille à ce que nous entendons ce qu'il va dire. Et c'est pour ça que je crois que c'est c'était Centenier ou c'était un Romain qui était là, mais je crois qu'il avait il avait un grade, effectivement, donc dans, dans l'armée, et, et il disait donc, parce que son serviteur était donc malade, et alors il est venu, d'abord, si vous remarquez vous très bien, si vous lisez très bien dans, dans les évangiles, effectivement, vous verrez que euh, c'était quelqu'un qui était. De bon cœur. Et, et alors, il, il ne pouvait pas s'approcher du Seigneur lui-même. Il a eu à pouvoir, effectivement, parler à ceux qui sont donc de, de juifs, effectivement. Donc, il avait connaissance pour euh, l'approcher, lui, et lui parler, effectivement, aussi. Donc, euh, on nous montre aussi, effectivement, aussi l'autre phase dans laquelle il a demandé en disant qu'effectivement, que son serviteur, donc, était malade. Donc, vous pouvez voir, effectivement... Comment cet homme avait, une, avait, avait dans son cœur les sentiments qu'il éprouvait, puisqu'il était comme, un, je pense, peut-être un lieutenant ou un général, ça rien, effectivement, sur son niveau de grade, mais dans la cour romaine effectivement, aussi. On peut dire qu'il avait des soldats, il pouvait se dire, bon, si là, elle est malade, qu'est-ce que j'ai à faire avec Donc, on pourra me remplacer à un autre. Mais il n'était pas comme ça. Il s'est soucié, effectivement, de son serviteur. Ça veut dire qu'effectivement qu'il avait vraiment un cœur tout à fait différent des autres, effectivement. Il avait des sentiments. Il considérait ces gens-là pas comme des, des arbres, mais il considérait ces gens comme étant des hommes. Et c'est ce que Dieu aime. Et alors voilà que son serviteur était malade, il n'est pas resté insensible pour dire, bon, ben, on va changer de la maison. Non, non, non, non, non, non, non, Il a voulu s'occuper de son serviteur. C'est pour ça qu'il est allé là, il a dit, mais, Seigneur, mais bon, mon serviteur est, est, est, est vraiment malade. Alors euh, le Seigneur donc a dit, bon ben je vais donc venir pour pouvoir euh, les guérir, effectivement, puisqu'il est malade. Mais c'est à ce moment-là que vous connaissez effectivement ce qu'il a eu à pouvoir répondre, dit, c'est toujours très impressionnant en fait, quand, quand ces hommes-là, qui sont quand même des étrangers, et qui n'ont pas été vraiment là, là, parmi les. enfin qui n'ont pas été de la possédée d'Abraham, effectivement, mais des étrangers qui étaient venus, et, en plus de Romain. C'était surprenant. Alors, il entend simplement ces Romains qui lui disent Je ne suis pas digne, parce que le Seigneur n'avait pas ça, ça, il a dit moi, Je ne vais pas venir. » il a dit Je veux venir. Oui. Alors, il dit, « Il était aussi touché de voir que normalement, un juif ne peut pas entrer dans la maison d'un païen. Est-ce que vous comprenez oui. Vous vous souvenez quand même quand ils sont allés voir là, les léprétoire en fait, avec, avec. Il nous a interdit. Et aussi quand euh, Pierre aussi a parlé, aussi à Corneille. Ah, en tout cas, je ne suis pas là. Alors, hum, alors, il dit, bon, je veux venir. lui dit, non, non, non, non, non, non, non. Je ne suis pas moins digne que tu entres dans, dans ma maison. Alors, si tu ne veux pas que je rentre dans ta maison, et si tu as un serviteur qui est malade, qu'est-ce que tu veux? Non, Parce que je, je veux venir tu me dis que non, je ne suis pas digne parce que je suis un étranger, que Dieu le bénisse. Je suis un souillé, je ne peux, peux pas te recevoir à toi. Alors, parce que le Seigneur lui montrer que je peux venir. Mais alors, il dit non, tu ne peux pas entrer dans ma maison. Mais simplement, si tu peux dire un seul mot... Ça, ça touchait quand même le Seigneur de voir les degrés de la confiance, alors qu'en Israël, on les traitait des fils de bâtards de ceci et cela, procédé, tout ça. Donc personne n'avait confiance en lui, plus parmi les grands religieux. Vous connaissez cela, donc on ne doit pas revenir. Donc il voit un étranger qui lui dit, tu ne... je ne suis pas digne que toi tu viennes, parce que moi, dit. Et puis, il lui répète en disant, Mais mais si, toi, en sais, dis seulement un seul mot, un seul mot. Et je suis sûr et certain que mon serviteur, qui a lité, sera guéri. Même parmi nous qui avons la foi ici. Même parmi nous qui prions le Seigneur ici. Hein? Que Dieu vous bénisse. Quand on est sincère, c'est bon. Dieu nous délivre en fait. On se rend compte qu'on ne peut même pas dire une chose comme ça. Que Seigneur, c'est ma je j'ai dit, c'est ma Non, mais, mais un païen. Un étranger auquel okay, là, hein, mais il dit simplement un seul mot, je suis sûr et certain que mon serviteur sera guéri. Et le Seigneur le regardait. Il dit, mais alors, mais et, comment tu peux être sûr et certain? Il dit, mais parce que moi ici, comme je suis, <rire> que Dieu te bénisse. Parce que moi, étant un général comme je suis, quand je donne un ordre à un soldat, le soldat l'a exécuté. Oh oui, oui, et toi, toi tu es Dieu, tout ce que tu dis, doit arriver, vous voyez le degré de l'enfant mon frère, si Dieu peut nous aider à ce que nous arrivons à ça, à ça, nous frères et sœurs, jusque ça, on n'aurait pas peur de coroner, nous marcherons, frère. Oui, peu importe qui se coupe, nous nous importe. Nous marcherons, frère. On tremblerait, on tremblerait devant. C'est la vérité. On tremblerait devant rien, frère. Que nous importe. Que ça même on s'a touché. C'est pas un problème. C'est comme des mouches, on fait comme ça. Oui. Parce que ce n'est pas nécessaire de me poser la question, euh, frère, parce que. Est-ce que je peux Je dis, mais moi-même, c'est à temps pour. Oh, mais, mais oui, c'est moi qui dis ça. Et c'est la vérité. Alors, vous, vous rendez compte que vous, je vous donne un exemple. Ah, vous vous oh, frère, parce que on, on, les, les gens disent, oh, j'ai entendu, oui, c'est celui que vous suivez, il est toujours il est pas, pas, pas, pas, pas. Vous comprenez en enfin. Mais nous, nous marchons sur les saintes écritures. On n'oblige personne, mais c'est les saintes écritures. Alors tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est un fils de Dieu. C'est pour dire que vous faites ce qui vous semble. Bon, mais nous nous cherchons à faire ce que Dieu nous dit de pouvoir faire. Ça, c'est ce qui, ce qui est nécessaire. Donc cest dit dire que nous nous croyons, Seigneur, et nous avons foi et confiance au Seigneur, notre Dieu. Et je disais tout à l'heure, je dit bon, pour que vous puissiez un peu voir un peu l'image. Parce que parfois, vous ne réfléchissez pas. Mais cet homme que Dieu le bénisse, il a bien réfléchi. Amen. Regardez une chose. Vous êtes dans votre maison. Mm. Hein? Vous avez des enfants. Mm. Vous avez un fils. Il est allé dans la... un transport en commun. Je dis bien transport en commun parce que c'est les communs. Pas ici, <rire> commun. Transport en commun. Et là, il revient à la maison. <rire> Et puis on le trouve de quelque chose là mais et puis une chose on dit, ah, il est positif. Alors vous allez dire, maintenant là, quand elle vient plus chez moi à la maison, va ailleurs, va habiter ailleurs, pendant je je sais pas moi, si c'est est en si quarantaine de dix jours ou chercher quelqu'un d'autre chez, c'est un endroit. Vous allez le faire comme ça Non, jamais. Vous êtes papa, non vous allez chasser votre, votre fils dans votre maison non. Ni même votre fils dans votre maison non. Vous allez l'entourer oui. Il dit même si ça n'a pas passé, il n'y a pas de problème. C'est mon fils, c'est ma fille. D'ailleurs, on vous téléphone, on dit, mais vous habitez avec qui J'habite habite avec mon père. Il dit Même vos pères, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, est-ce que ça va être différent Non, non. Alléluia Il faut réfléchir quand on, on dit oui, oh, il exagère. Non, mais c'est la vérité si chez vous à la maison, vous ne veut pas les chasser. Et moi, vous me demandez, il ben ne ben, faut même pas me poser la question. Même pas, que, ben, je pose la question, est-ce que votre fille vous la Maman, papa, je peux entrer dans la maison Je me pose la question, il va. Mais tu dis, mais moi, tu, ça ne va pas, non Tu me poses encore la question. Tu habites où ici C'est chez toi là. Et qui t'a chassé de la maison, personne. Eh bien, vous avez chez vous. Alors, Oh, euh, non, non, non. Oui, c'est, mais c'est la vérité. Mais non, c'est la vérité. C'est anormal. Vous allez voir non. voilà, Pas, voilà, restez, Bon, bon, bon, carrément. Bon, non, non, non. Moi, j'ai dit, oui, moi, tu cherches ton fils et tu fais tes enfants à toi. Et je vais le laisser ici. Moi, je vais le mettre où Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Vous voulez qu'il soit avec vous ah, ben, Peu importe. C'est cela que vous devez comprendre. Nous, nous, nous sommes des fils de Dieu Amen. et nous avons une façon de pouvoir voir les choses tout à fait simplement. Et comme je disais, ça ne sert à rien de pouvoir avoir peur. D'ailleurs, ce que j'ai entendu, c'est que les spécialistes ont dit, pas moi, ils ont dit quoi, que cette année-ci, les micros c'est les derniers, parce que les micros, ça montre que c'est la fin de la pandémie. Ça dit que bientôt vous allez avoir une vie normale. Ils l'ont publié, moi je voulais dire, oh, ils l'ont publié. Ça veut dire que cette année, vraiment, il est spécial. Oui. Oui. Oui. Parce qu'ils vous disent que oui, mais oh, quand vous avez un micro, ça fait pas, ça fait Mais ça ne fait pas grand-chose. Et puis après, à part effectivement. Bah, de toute façon, que ce soit un micro ou, ou je ne sais pas, vous comprenez hein? Nous, c'est depuis le début. Hein? C'est notre foi dans les seigneurs et nous restons persévérants dans cela. Alors, c'est comme ça qu'il a dit, On peut dire, mais dis simplement un mot et mon serviteur sera donc guéri. Alors, ça touchait vraiment les seigneurs, vraiment au plus profond de lui-même. Il dit, c'est quand même extraordinaire, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Il dit donc, donc, tu as confiance dans ce que moi je dirais. Donc, si j'ai dit qu'il qu soit guéri, tu es sûr et certain, il sera guéri. Juste ce que je parlerai. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que cet homme a eu à pouvoir avoir comme révélation Donc, il a regardé l'homme qui était debout. Que tous les sangadrins voulaient crucifier, même qu'ils détruisent effectivement, qu ils, disent, mais ils ne voient absolument rien. Lui, il le regarde et il dit, toi ici. Je sais, frère, ça. Alléluia. il n'a pas dit bon, pour Balou. Non, non, non, non, je sais. Comment l'as-tu su Je sais que toi ici, si tu dis un mot. Frère Essor, depuis qu'il a vécu là-bas, il a toujours des problèmes, mais il n'a jamais été chez les hommes, les pharisiens, c'est pour dire que, toi, je sais que si tu dis un seul mot, non, non, non. Pourtant, ils ont vécu toujours avec eux, mais non, mais quand c'est Jésus-là est venu, l'homme a senti quelque chose au-dedans de lui, mais vous savez, Jésus donne la foi. Alléluia pour ceux que Dieu a connus d'avance, c'est sûr et certain. Parce que tu le vois, tu le vois, mais déjà, est, il, il, est, il, il, il, il, il suscite et il est le consommateur. Donc il suscite, c'est de c'est écrit, hein. Donc c'est lui qui suscite et qui amène à la, la foi à la perfection. Donc il suscite, on dit qu'il est le consommateur de la foi. Il suscite et il suscite. Donc, quand tu le vois, il est en présence à toi, c'est fini. Donc, tu sais que, gloire à Dieu, toutes choses sont possibles. Amen. Il a fait pour Batine, vous vous souvenez, non Amen. Que veux-tu donc que je te fasse Eh bien, s'il a fait cela dans les temps passés, et car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous aussi, dans notre génération, on ne doit pas avoir une foi comme ça, d'avoir vraiment une grande foi. Ah oui, c'est cela sur lequel, effectivement, notre Dieu travaille. Que nous puissions arriver à pouvoir... C'est la confiance que vous placez dans votre Seigneur. Je crois en toi, ce que tu dis. C'est pour ça qu'on entend la parole de... Dieu Je crois en toi, ce que tu dis. Et vraiment, je suis sûr et certain, Seigneur, que ça va s'accomplir. Et le Seigneur voit aussi. Quand il dit que c'est une grande foi, c'est parce qu'il a vu cela. Ce n'était pas une petite comédie, effectivement. Hein, Ce qu'il qu a exprimé, cet homme-là, c'était la chose qui était dans son cœur. Vous avez entendu la prière de Solomon quand il priait et il a bien dit une chose qui est très importante ici. Il dit effectivement aussi, il dit, mais regardez -il bien, il dit, il « Ô dit, éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux et sur la terre, tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. » Est-ce que vous comprenez Donc ce que le Seigneur attend de toi et de moi, ce que nous puissions vraiment nous accrocher à lui et marcher avec lui, mais tellement et profondément de tout. Quand on dit de tout, c'est tout ce que nous sommes, de tout notre cœur. Parce que vous pouvez, nous pouvons nous examiner. Nous savons aussi que nous, parce qu'il faut qu'on est sincère, que notre cœur n'est pas tout entier à Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité parce que notre cœur, même nous qui sommes assis ici, c'est vrai cela, notre cœur n'est pas tout entier à Dieu. Vous le savez. Parce que vous êtes assis, vous avez encore des programmes, vous dites, mais c'est vrai, si je faisais tout la part, mais comment qu est-ce que ma part serait où Donc en fait, vous êtes là, mais vous avez... Une... C'est pour ça que dans Isaïe dans 29, je crois qu'il le dit cela, regardez très bien. Esaïe 29, il les dit très bien, parce qu'il connaît, ils sont le 15 et le cœur. Oui, on se réjouit, on fait ceci, c'est bon ça. Mais regardez très bien. Il dit aussi, il dit ici, verset 13. Esaïe 29, verset 13, il nous fait savoir que le Seigneur dit, vous y êtes, vous y arrivez, hein? Esaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore. Bien sûr, de la bouche. Et, et des lèvres. C'est il m'honore, c'est de la bouche et des lèvres. Mm -hmm. Mais il dit, mais son cœur, son cœur là, est éloigné de moi, son cœur. C'est ça le problème, évidemment aussi. Hein? Oui, c'est vrai que ou, ou, ou, si on est vraiment sincère, c'est comme ça que je disais tout à l'heure que quand on est sincère, on est vrai, cest veut dire qu effectivement que c'est là que Dieu nous accorde la délivrance, parce que vous dévoilez les démons qui vous accrochent. Il ne faut jamais cacher un démon. C'est pour ça que Dieu te bénisse, ma soeur. Les démons ne sont pas pour vous que vous soyez avec eux comme des amis, des gens pour pouvoir cacher. Ils sont là pour que vous les chassiez. Vous ne devez pas avoir d'amitié, vous ne devez pas avoir de compassion. Non, monsieur. Non, il faut, il faut vraiment les chasser. Mais quand on dit chasser, c'est chasser. C'est pour ça qu'il nous dit aussi, plus fois hier, dit, mais au reste, que tout ce qui est vrai, soit l'objet, parce qu'il dit que si nous tout ce qui est honorable, tout ce qui est bon, bon, bon, bon, là, toujours hein, l'objet de nos pensées, et pour ça, qu'est-ce que c'est accès à notre cœur. Donc, ce qui veut dire que ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est ce que nous marchons avec lui, mais vraiment de tout notre cœur. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une parcelle de quelque chose. Je vous en prie, écoutez, une parcelle de quelque chose hein, que Dieu n'a pas occupé comme terrain. C'est pour ça que le Seigneur a dit, effectivement, que vous connaissez la réponse qu'il a donné. Tu m'as, donné tout ton cœur. Vous connaissez cela, non Et puis il dit aussi, c'est lui qui aime son fils. Est-ce que vous comprenez parce que souvent, nous sommes tellement durs envers les autres, mais avec nos propres enfants. Ah ben oui, vous savez, on doit être sincère. Parce que Dieu voit notre cœur. Bien sûr, mon frère et ma soeur, et Dieu voit notre cœur. On doit être fait, parce que c'est ton cœur à toi. Si, c est, c est... Il dit, mais si quelqu'un si tu aimes ton fils, ta fille, et ta femme, et tes enfants ou bien ton oncle, ton grand-père, tout ce que là plus que moi. Est-ce que vous comprenez Je suppose que vous comprenez. Amen. Écoutez bien de ce qu'il dit en fait. Il dit, mais plus que moi. ça à dire que tu l'aimes quand même. Mais il n'est pas tout entier parce qu'il y a le plus là. Donc quand la, la, la, la femme fait. En fait, tu.. tu, tu, tu c'est ce qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire que la, la femme, quand elle dit ça, tu fais et tu fais, tu ignores même la, la, le Seigneur comme dans, pour, pour, pour la, la, la personne qui. Doit. Ce que vous comprenez, non oui. Ce que je veux dire. Que ce soit l'enfant, c'est-à-dire est, est, que chacun de nous doit arriver à pouvoir réaliser une chose. Dieu nous connaît. C'est pour ça que nous disons toujours, j'ai do, toujours donné l'exemple de frère Jonas, à hein, me dire avec la sœur. Oui. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas cela. C'est important. Parce que, bon, vous connaissez quand même, hein Amen. Donc c'est important, c'était toujours un test pour nous éprouver à nos mains, pour savoir à quel degré nous arrivons. Si Merveille peut bien ouvrir mon congélateur, enfin manger tout ça, et que Rocher venir et, et ouvrir le congélateur, comment je veux ressentir Merveille vient et puis Rocher vient. Rocher mange bien, et puis Merveille aussi, je ressens quoi C'est ça pour nous tous. Et oui, oui, oui. Nous lui disons que l'enfant de mon enfant, c'est mon enfant, c'est une formule, d'une formule, j'ai Et puis si réellement ton enfant, toi, là, et qu'il est le mien, si je le reprends, tu ne dois pas commencer à gommeler aussi toi. On dirait ah, que mon fils, qu'on tous vient avec ma fille, qu'on parle, non, non, non, non. Si on le reprend, eh ben, c'est normal, si c'est la sœur euh, euh, Brunette qui a repris, euh, es là, mais c'est ta grande soeur, euh, ah oui, elle a le droit. D'ailleurs, Brunette continue d'abord. « Ah bon, papa et papa, ah, il faut obéir à ce qu'il t'a dit, parce que ta grande-sœur, elle a le droit. » Frères et sœurs, si nous arrivons à cela, et que nous sommes sincères, Dieu a pris la place. Sinon, c'est la comédie que nous jouons. « Serge, je t'aime, alléluia, gloire à Dieu. » Ce n'est pas vrai. Non, c'est un amour frontalier. Parce que, aussi vrai que je m'inquiète de mes enfants... Je dois aussi m'inquiéter aussi de ceux de ma soeur, parce que ma sœur... Est-ce que vous, vous vous rendez compte Oui, est temps passe vite. Est-ce que vous, d'abord à mes est-ce que vous, vous rendez compte, frères et sœurs, pour la.. La Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Ce n'est pas une bande dessinée, hein. Non, c'est la vérité. C'est-à-dire que le cœur du docteur et les miens, ça bat le même rythme. Ça veut dire que ce que moi je sens comme besoin, c'est ce que le docteur ressent aussi. Aujourd'hui, docteur, il a besoin d'aller au ciel. Il a besoin de voir le Seigneur. C'est aussi le même désir que j'ai. Donc les efforts qu'il fournira pour ses enfants, je dois aussi. c'est la même chose. Sinon, nous sommes en train de vivre des individuellement. Non, Dieu ne nous a pas dit comme ça. Il mettait tout en commun. Nous nous aimons, et il s'aimait réellement. Non, mais c est, c est, c est, c est le problème, c'est que ça, ça, ça entre ici, ça sort là-bas. Quand on sort dehors, ah, c'est l'enfant de tel, mais regardez comment il est. Non, regarde comment il s'est habillé. Non, il ne s'habille pas bien toi, soeur. tu vas tu dis, tiens ici. Qu'est-ce qui se passe Ça ne va pas non plus. Hein. Tu ne dois pas t'habiller comme ça, comme ça. Tu leur réponds, tu lui dis, effectivement, t'occupe pas que mm, ma maman va parler. Non, maman, c'est toi. Amen. Parce qu'il doit voir que, non, ça, nous sommes dans... Mais nous sommes... En... Nous sommes... non-nous par là, mais... Mais pas... Vous les dites, non, frère Nous les disons tous, hein Alors, alors mettons cela en pratique. Que Dieu nous aide, parce qu'un frère, si cela n'est pas, il n'y a pas de progrès en Christ. Ah oui, on, on est des catholiques et des tonneries et surtout ce que vous voulez, effectivement, on n'est pas des chrétiens. Ah, C'est surtout ce qu'on est tous mes disciples. Si vous avez quoi L'amour, les uns, les autres. Donc je me soucie des frères, je me soucie de ma soeur quand il est bien. Et c'est ça la vérité, frère. Et c'est vrai, Dieu le fait en nous. Hein? Si chez vous, il n'y a pas, c'est un problème. Je me soucie, ce qui va bien, ce qui se si, cela. Parce que vous ne le fabriquez pas, mais ça vient. Et ça doit être ainsi dans chacun de nous. C'est ainsi qu'il nous il, il, il fait savoir, effectivement, que quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore. Lèvres. Bien sûr qu'on est, est bien ainsi pour écouter, mais quand on sort, ce qui se passe, c'est que quand on écoute comme ça, on se rend compte que le Seigneur pointe quelque chose en nous. Ne vous dites pas, ah, moi j'ai fait 1840 dans la, dans la parole de Dieu, Ah, c'est comme si je, je suis, j'ai déjà acquis. Non, monsieur, quand tu es comme ça, tu n'as rien. C'est-à-dire que quand tu entends, tu dis, je veux mettre à genoux. Seigneur, sonne de mes reins, sonne mon intérieur. Peut-être que je me suis fait une, une image de, de moi-même, pardonne-moi parce que je veux te voir. Et comme je vais te voir, je crois que ce que tu as dit ces jours là ce qui s'est passé ces jours là à Pentecôte, ça doit aussi être en moi. Parce que frère et soeur, j'ai sauvé le temps, parce que mon frère et ma soeur, toi et moi, nous ne sommes pas des inconnus de ce que Dieu est. Il nous parle et toi et moi, nous savons que pour que nous disions que nous sommes l'épouse, on doit avoir le baptême du Saint-Esprit. Peu importe ce que tu peux penser, mais si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu es étranger. Ce ne sont pas autres choses qui peuvent te faire entrer, nous simplement les faits d'être dans cet endroit-là. Et quand on est dans ce corps-là, c'est pour ça que tout un chacun de nous doit arriver à s'examiner, et dire, Seigneur, c'est vrai que je pose des actes, mais je me pose la question, je vais savoir, est-ce que cela est vraiment en moi Parce que si la chose est en moi, c'est sûr et certain que quand je regarde mon frère, quand je regarde ma soeur, je ne vois pas une démon en face de moi. Mais je vois véritablement un fils de Dieu, une fille de Dieu que je peux serrer dans mes bras. Oui, bien sûr. Hein. Euh, ah, mais c'est normal parce que nous avons c'est normal, mais c'est quand même biblique. On ne peut pas ne pas faire ce que la Bible dit. C'est difficile pour nous de ne pas faire ce que la Bible dit. Parce que nous vivons par la Bible. Et nous faisons par la Bible. Alors, mon père, c'est difficile. Parce que quand vous rentrez dans l'habitude de coups de poing, vous devient des boxeurs, quoi. Mais Dieu nous a pas dessinés à des boxeurs. Hein. Vous, vous comprenez Donc c'est-à-dire que les choses changent et transforment. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas faire autrement que de faire ce que la Bible nous dit de faire. Parce qu'on veut rester simplement dans les saintes écritures et d'agir comme ça. Donc nous disons qu'à ce moment-là, que nous nous mettons à genoux. Nous prions, nous disons, Seigneur, seul chez toi, tu n'as pas besoin, non, non, Seigneur, je, je voudrais vraiment que tu m'aides. Parce que tu sais révéler les choses. Je peux avoir des illusions. Je, mais tu sais, ce qui m'embête, c'est que sur la terre, j'ai beaucoup d'occupations. Je m'occupe des, des choses inutiles, Et patate, patata, dans ma tête, ah, patata, combat, combat inutile. Tu, tu combats toi-même, tu es assis, tu combats toi-même dans les pensées avec des gens sans que les gens te combattent. Vrai, Amen. Je, tu dis, Seigneur, je suis fatigué de combattre comme ça moi dans le si, Aide-moi à être en paix. Amen. Même si ils viennent avec les, bombes, les gants de boxe, moi je ne les vois pas. Aide-moi à être.. Mais c'est vrai, frère. Tu as trop combattu dans la vie toi-même. Hein. Tu dors pas bien, oh, tu es combats, tu dors. Ah, il a pensé, j'essaye. Dieu veut, je vais, vais aussi, je vais tout ça Tout ça, la personne dort tranquille. Mais toi, tu ne dors pas tranquille. Seigneur, délivre-moi de tout ça. Amen. Que je puisse avoir la paix. Donne-moi la grâce d'être aussi dedans. Que le Seigneur vous bénisse. Les venons, nous allons prier. Tendre Père et précieux sauveur. Nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous donnes Père Dieu, nous soupirons après cela, ce peuple c'est ton peuple mon roi, tu es le Dieu miséricordieux, là à la colère riche en bonté, que tu pardonnes mon bénéfice Père Saint Dieu, nous avons failli mon bien-aimé Père Saint, mais nous comptons sur ta grâce, tu es vraiment miséricordieux, là à la colère riche aussi en bonté mon bénéfice Père Saint. -Dieu. Nous soupirons vraiment après toi et, et nous comptons sur ta grâce, et nous comptons sur, sur ta bonté, nous comptons sur ta miséricorde, nous comptons sur ton soutien. Seigneur, tu es roi, Seigneur, tu es Dieu et nous avons besoin de toi. Mon Seigneur, je prie pour ma soeur, je prie pour mes frères, puissant, Dieu, mon frère, je prie pour ce peuple qui est à toi, toi. Nous sommes heureux d'être à toi. Quand je peux voir ma soeur, quand je peux avoir mon frère, oh Dieu, tu peux le voir dans ta maison, peu importe les conditions, oh Dieu, peu importe la faiblesse, peu importe aussi l'état la, la, de santé, mais nous savons qu'avec toi, toutes choses sont possibles. Je suis heureux de voir ma soeur, heureux de voir mon frère, mon ben de Père Tubissant, soutient, fortifier mon roi. Oh Dieu, tu as fait de nous un peuple heureux, mon bénévole, ben Père Tubissant, et toi, tu es notre conducteur, mon bénévole, ben Père Saint, Dieu. Nous sommes dans la joie parce que tes promesses sont certaines, mon bénévole, ben Père Tubissant. Nous le réalisons et nous voyons aussi, Seigneur, que tu es le Dieu qui veille, mon roi. Merci de nous avoir introduits dans cette année, mon ben Père Saint, Dieu, de pouvoir continue encore d'agir encore davantage mon Père Saint-Dieu. Mon âme te loue, mon âme t'exalte encore, Patémission, pour te compassion à notre endroit, mon Père Saint-Dieu. Aujourd'hui encore, nous te supplions, Père Dieu, qu'aucun ne semble, tu l'as dit dans ta parole à toi, bénémoine, Patrice Dieu, que aucun ne semble être exclu ni arriver en retard, mon de Père Saint Dieu. Je voudrais, ma soeur, je voudrais mon frère, Père Saint Dieu, dans ces lieux-là que tu nous as placés, mon bénémoine, Dieu. Nous prions, Père Saint-Dieu, pour que personne ne puisse rester, mon Père Patrice, mais que tous ensemble, nous sommes à toi. Pardonne encore nos péchés, mon bénémoine, mon père de mission. Montre-nous, Père Dieu. Et ce qui ne va pas, mon bénémoine, mon père de nous mettons en noir, mon bénémoine, mon père de Dieu. Mais que ce cœur puisse réellement te servir, mon bénémoine, mon père de Cette âme puisse seulement t'appartenir, mon bénémoine, mon père de Dieu. Parce qu'il est à toi, mon bénémoine, mon père de shifts, Et aussi à 100%, mon bénémoine, mon Seigneur, Dieu. Oh, chaque jour et chaque nuit, à chaque saur, instant, mon bénémoine, mon père de Que notre cœur soit donné à toi. Je te demande grâce encore, mon bénémoine, mon père Dieu. Je t'implore la grâce, mon bénémoine, mon père de Dieu. Nous avons ce besoin, Père. Aide aussi nos enfants, mon bénémoine, père Ils sont encore jeunes, mon mon père Dieu confrontés à des choses aussi dans ce monde, Père Dieu. Nous te supplions que leur cœur soit vraiment ramené à toi, attaché aussi à toi, mon bénémoine, Père Tubissant. Que les diables ne puissent pas les amener, les Dieu, Père Saint-Dieu. Mais que toi qui es notre Dieu, tu as la puissance de les ramener, Père Timissant, à toi. Nous te supplions parce que ce sont les nôtres, Père. De pourquoi nous mettons à genoux, Père Tubissant, Dieu. Te supplions, mon bénémoine, Père Tubissant, aussi de ramener aussi nos frères et soeurs, mon bénémoine, Père Dieu. Ils ont la faiblesse, Père Dieu, mais qui soient aussi fortifiés, mon bénémoine, Père cette année, si nous nous revendiquons aussi si vous Père de Dieu, chacun d'eux, mon bien Père Dieu, oh, que ton nom soit béni, Père. Merci pour ce temps et le moment que tu nous as donné aussi, Père Dieu. Nous te louons et nous te remercions, mon bien-aimé Père Dieu, pour ton amour et ta bonté, pour la grâce que tu nous as accordée, Père. Merci. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et mon grand vient, il y a un cantique que la croix chante. À de nouveaux combats, Jésus. Ah. Vous connaissez, non ah. Que Dieu te bénisse en